Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler des courtiers pour investir en bourse. Alors de temps en temps je vois des personnes qui se plaignent qu'un courtier les a arnaqués mais bon, il ne faut pas se lancer chez n'importe quel courtier, ça c'est une certitude. Il y a des arnaques, il y a l'AMF qui, qui prévient également mais en général lorsque vous regardez le nom d'un courtier qui est dans la liste noire de l'AMF c'est trop tard, euh, il apparaît là parce qu'il a déjà fait des, des centaines voire des milliers de victimes. Donc les courtiers malhonnêtes, les arnaqueurs donc, qui ont trouvé une opportunité de se faire de l'argent facile et d'arnaquer les gens eh bien euh, ils changent de nom, ils créent rapidement une société et hop ils recommencent sous un autre nom. Donc ne tombez pas dans ce piège-là, demandez conseil à des personnes expérimentées qui travaillent avec euh, des courtiers de plus, plus, plusieurs années et à ce moment-là vous aurez la certitude que vous investissez en bourse là où votre argent est en sécurité. Après bien sûr à vous de faire fructifier cet argent, à vous de trader mais vous avez forcément besoin de courtiers fiables pour cela et ne, ne répondez pas aux sirènes de n'importe quel courtier qui vous fait de la publicité, qui vous appelle, qui vous invite à ouvrir directement un compte réel euh, parce que vous risquez de tomber effectivement sur euh, des voleurs, sur des bandits euh, dans ce monde-là comme dans d'autres mondes, il y en a. Donc euh, sur mon site il euh, y a une liste de courtiers fiables, lorsque vous suivez mes formations je vous conseille également à, à ce niveau-là et si euh, vous voulez vous pouvez demander à d'autres traders si vous rencontrez des traders, chez quel, euh, chez quel courtier ils sont pour ne pas, ne pas risquer euh, d'avoir des mauvaises surprises. Donc surtout ne vous lancez pas parce que vous voyez une publicité ou que vous avez un courtier qui vous offre des bonus, Non. demandez toujours conseil à des personnes qui ont de l'expérience dans le trading, qui ont euh, peut-être un jour essuyé des plâtres aussi avec des, des mauvais courtiers mais qui maintenant travaillent euh, avec des bons courtiers. Moi je travaille avec JFD Bank depuis euh, des années, euh, ils sont à Chypre alors que Chypre a parfois mauvaise réputation pour, euh, pour certains courtiers mais je n'ai jamais eu aucun problème. La majorité de leurs clients sont Allemands et les, les Allemands ne sont pas des rigolos, donc tout est fait vraiment dans les règles de l'art, ils sont très fiables, je récupère mon argent sans problème immédiatement donc c'est un des brokers que je recommande mais sur mon site vous trouverez également d'autres brokers. Donc ne faites pas confiance à n'importe quel broker. Suivez les conseils de, de traders expérimentés qui, vous pourront, qui pourront vous guider vers les bons traders. Alors ne cherchez pas forcément à gagner un, un, un, petit, un centime par-ci par-là, non, fiez-vous plutôt à, à des bons conseils parce que c'est le plus important, c'est que votre capital soit en sécurité et lorsque vous gagnez, que vous puissiez récupérer vos gains. Voilà, donc c'est mon conseil pour la recherche de courtiers fiables et qui vous permettront donc outre de gagner de l'argent, de pouvoir le récupérer parce que c'est bien sûr le plus important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt, au revoir.